Salut Alors, vous allez bien, je suppose. Ici, c'est Jocelyne. Je suis coach en développement personnel, incubatrice de potentiel. Je me vois euh, comme euh, cette personne qui vous donne un environnement qui va pouvoir favoriser la croissance, le développement de votre rêve et de vos talents vous savez ce n'est pas toujours facile ce n'est pas toujours facile de trouver des gens autour de nous qui vont croire en ce qu'on a en l'intérieur de nous C'est ce pas facile de trouver des gens qui vont se dire waouh je crois que tu peux accomplir quelque chose premièrement parce que ces personnes euh, c'est ce pas comme si elles ont déjà quelqu'un qui croit en elles c'est à dire si je ne me vois pas assez bien je ne peux pas te voir bien si je ne crois pas en moi je ne vais pas croire en toi si je ne m'aime pas, je ne peux pas t'aimer. Donc, euh, une fois que tu te rends compte, en fait, que ce n'est pas tout le monde qui va croire en mon rêve. Ce n'est pas tout le monde qui va croire en moi. Ce n'est pas tout le monde qui va euh, m'encourager. Euh, là, tu es en mesure de pardonner à certaines personnes. Donc, je vais un peu cibler ce que je vais dire aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Je croyais que je pouvais faire un commentaire, mais ce n'est pas possible. Donc, je vais vous donner donc euh, une sorte de routine. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque je suis stressée? Euh, premièrement, vous devez comprendre que le stress est nécessaire pour votre évolution. Ok? Si vous êtes en Afrique, vous allez avoir un moment où vous allez stresser. Si vous êtes en Europe, vous allez avoir plein de moments où vous allez stresser. Parce qu'on va vous envoyer des factures. On va vous dire que vous n'avez pas le titre de séjour qu'il faut. On va vous dire que vous êtes noir. On va vous le stress de l'Europe est différent du stress de l'Afrique bonjour monsieur Patrick, comment tu vas je vois sur mon direct que tu es un de mes super fans de cette page super super, à le stress en fait c'est un peu comme l'examen vous voyez quand on partait à l'école euh, pour ceux qui partent encore à l'école quand vous partez à l'école à la fin d'année pour savoir que vous allez en classe supérieure, il faut qu'on vous soumette à une certaine pression Si tu avais une entreprise de deux employés, si tu dois passer à 6, 8, 12, 20, il y aura un certain moment où tu vas être stressé plus que d'habitude. Donc, le stress, pour que vous puissiez euh, comprendre ce qui vous arrive, c'est un test nécessaire pour que vous avanciez. Maintenant, si je ne comprends pas, je vais accuser. Ok. Oh non, je suis stressé parce que euh, ma femme a fait ceci. Je suis stressé parce que mes enfants, si seulement vous étiez des enfants normaux, je suis stressé parce que mes employés ont laissé telle chose ou bien ont laissé ça ouvert. Si seulement vous étiez des meilleurs employés. Oui. Votre stress changera. Ou partira quand vous allez apprendre à réagir différemment à ce même degré de stress. C'est-à-dire, je suis habitué peut-être, annuellement, je gère 15 000 euros, 30 000 euros ou plus. Mes finances sont en train de monter à 70 000 euros l'année. Ça va venir peut-être avec une promotion, ça va venir peut-être avec un business, avec un autre magasin que je vais ouvrir dans une autre ville. Ça va venir avec une autre dimension de stress. Parce que cet argent pour qu'il touche ma main, il va devoir passer par des clients. Et si j'avais avant 20 clients, je vais devoir me retrouver avec 45 clients et ça va me demander un autre degré de stress. Donc, que faire même si vous décidez de ne pas travailler, vous dites voilà je vais être un moine, je vais aller me mettre sur une montagne Ou bien je vais me marier, mon mari va s'occuper de moi, il va tout faire pour moi Même si vous n'êtes pas directement en contact avec vos clients Vous n'êtes pas directement en contact avec la personne qui va donner l'argent Le canal par lequel vous, vous recevez votre argent Va vous stresser, peut-être c'est Facebook il fut une époque où je ne voyais pas mes clients physiquement je n'avais que des clients sur Facebook 99% de mes revenus c'était à travers Facebook et euh... oui c'était Facebook hein. donc là je gérais un certain stress qui m'était donné par Facebook maintenant je voudrais que vous puissiez premièrement, bonjour Lisa je voudrais que vous compreniez que même si c'est une go qui dit je vais prendre, je vais upgrade mes finances, je vais passer, je vais être à la tisa d'un gars. L'ancien gars dont vous étiez la tisa, pour upgrade, vous devez partir chez quelqu'un de plus riche. Le nouveau gars va donner un autre stress. Maintenant, peut-être ce nouveau gars vous stresse depuis trois ans. Vous ne comprenez pas que il faut que, il faut que mon mental s'ajuste au degré de stress. Vous devez premièrement avoir une routine je dirais même en numéro zéro là vous devez d'abord accepter le fait que le stress il ne partira pas mais je vais je vais je vais apprendre à gérer le stress enfin, je vois mes, mes, mes, les jeunes que j'ai les stagiaires que j'ai ici bien mes, mes employés je regarde je dis oh là, là. avant ma, mon, ma journée s'arrêtait à 18h un moment ça commence à s'arrêter à 20 heures Actuellement, mes journées s'arrêtent souvent à 22h. Ce matin, j'ai un... c'est pas un client, mais je suis, je suis sa cliente. Donc, il fait des, des, des logos, des... il fait tous mes visuels, il les fait. Il imprime aussi mes livres. Donc, on était, Ce matin, on était en réunion. Et là, il me dit... Il y a des jours je dors au bureau, parce que j'ai des grosses commandes. Parfois, si c'est MTN qui fait des commandes chez moi. Il faut que je leur livre 5000 livres... encore 300 000 livres ça il a, il a des commandes comme ça parfois et j'ai une période peut-être on me demande de faire ça en, en deux semaines je vais passer dix jours où je dors au bureau et quand il dit que je dors, je ne dors même pas je finis à 3 heures quand il m'a dit la dimension là pendant deux semaines il dit quoi? Trois, tu dois, de 3 heures à 7 heures il dit oui bien sûr qui parle de 3 000 livres compter la dimension d'argent Vous devez comprendre que c'est à vous de vous ajuster au stress. Ce n'est pas au stress de s'ajuster à vous. Parce que le stress ne partira jamais. Ce qui fait la différence entre toi et ton patron, le big boss de l'entreprise où tu travailles là, c'est que le big boss a plus de problèmes que toi et il gère mieux ses problèmes. C'est-à-dire quand il voit un problème de 100 000, il ne fait pas wow! « c'est peut-être quand il voit un problème de 70 millions ou 300 millions qui dit... Et que même sa façon de voir le problème est différente de la mienne. Moi, je veux voir un problème de 10-15 millions. Je dis, oh, Le boss, il va voir. Il va pas stresser, mais il va se dire, comment aborder ça? Comment faire pour que ce soit possible? Qu'est-ce que vous voyez? L'attitude est différente. Et je ne vais pas vous mentir, on nous a trop menti concernant la réalité euh, du succès. Ouais, franchement, euh, moi je veux avoir du succès comme ça, je veux me relaxer, moi je ne veux pas trop travailler. Quand j'écoute souvent les jeunes, quand je les coach, là ouais moi euh, franchement, euh, je vais conduire une grosse voiture, je vais aller en vacances, je vais aller, je dis wow, il y a une illusion quelque part. Plus tu grandis, plus tu montes en échelon, plus tu dois apprendre à gérer ton stress. Tu le gères. Tu deviens plus occupé. Tu gères ton stress. En numéro 2, je dirais, au lieu de partir, toujours chercher quelqu'un qui va t'aider. Oui, euh, il faut que, bébé, tu es où? Je suis stressé. Il faut qu'on fasse l'amour, ça me déstresse. Tu apprends à te déstresser toi-même. Tu restes comme ça, ta tête commence à chauffer. Premièrement, tu commences, tu connais voir le stress quand ça en fait revenir. Il y a quelque chose. Something is going on. Mm -mm. Ton esprit te dit Prends une heure de repos. Maintenant que j'ai à faire ça, il faut que je la barre, il faut que je là-bas. Ton esprit te dit Prends l'après-midi, tu te reposes. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Je dois récupérer l'argent là-bas. Je dois partir là-bas. En quelque sorte, je te repose. Premièrement, je peux déjà, je peux d'abord lire. Je peux lire les choses. Je peux lire la tendance. C'est vrai que je devrais aller là-bas, là-bas, là-bas. On stoppe tout. Vous, vous connaissez le mot d'avion sur le téléphone? Le mot avion, C'est-à-dire, j'arrête et personne ne peut m'appeler. Aucune notification ne peut arriver sur mon téléphone. Je me coupe. Vous devez savoir anticiper votre stress très tôt. C'est-à-dire, si je pète les plombs, je réponds n'importe comment, je deviens « Oh, laissez-moi tranquille !» Quand je suis stressé à 80%, vous devez vous entraîner pour lire. quand vous êtes déjà à 10%, 15%, 20%, parce que les personnes qui vont payer quand vous êtes stressé, parfois c'est votre business, ce que vous aimez ou ce que vous aimez, parce que lorsque vous êtes stressé, pour se sentir mieux, on veut forcément, non, moi je dois, je dois dire, et forcément les femmes, les femmes, moi-même je suis là, moi, moi, moi. Moi, je ne veux plus être avec toi. Hein, tu m'énerves. Je ne t'aime plus. Pouf On me de ça. Parce qu'il faut que le gars se sente mal. Il faut qu'il sente ton stress. Ok. Ma chérie, apprends à gérer ton stress. Parce qu'il y a des choses que tu as parfois pris du temps à construire. Tu construis quelque chose. Tu construis, tu construis, tu construis. Un jour, tu es stressé tu dis, tu, tu me bazares tout. Après deux jours, tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait. Et parfois, il y a des paroles quand c'est dit. Je peux connaître l'influence parce que, maintenant, je parle à la radio euh, et parfois, j'ai des millions de personnes qui m'écoutent simultanément. C'est là que tu as conscience de l'impact d'une parole qui sort sans qu'on la contrôle. Parfois, tu dis quelque chose, c'est trop tard. Tu ne peux plus reprendre la chose. Et là, tu comprends que tu dois avoir un niveau de contrôle. I need to control myself. Je dois anticiper le stress. Je dois lire le stress. Quand je le lis, généralement chez moi, récemment, comme par hasard, je, je me suis retrouvé mon docteur. Et là, j'ai demandé à mon employé de m'apporter, ok, fais ça, tu apportes pour qu'on mange. Elle a mis 15 minutes. Je me suis pas possible ça. Je l'appelle, je barbarde, je me fâche. Oui, je me fâche souvent. Hein. Les employés connaissent. Je ne suis pas fier de ça, mais... Et là, je, je suis fâchée. Je sens comment... Je me dis, mais attends, ce n'est pas seulement ça qui m'énerve. Mm -mm. Laisse dire à mon docteur vraiment Docteur je sais pas pourquoi Je sais que c'est pas parce qu'elle a tardé 15 minutes Avant d'apporter ça C'est pas ça qui m'énerve Il y a quelque chose Je sais que je suis consciente que c'est Parce que Parfois Vous vous retrouvez devant une situation qui vous stresse Mais vous pensez être impuissant devant la situation Du coup ce sont vos enfants Qui écoutent de votre stress C'est votre mari vos employés, bref, les personnes impuissantes. Vos enfants, si vous voulez gronder vos enfants, l'enfant ne va pas dire « Maman, ne me gronde plus. » Non. L'enfant n'a pas le choix, il doit vous écouter, il doit subir le stress. Ouais, hein, tu as une caractère de bête enfant, C'est toujours comme ça que tu fais, hein, tu vas te rien dans ta vie. En fait, c'est pas l'enfant qui t'énerve. Ce n'est pas l'enfant qui t'énerve. Il y a quelque chose... Back up, back up, girl. Go back. Pourquoi l'enfant se m'énerve comme ça? Ce n'est pas quand même parce qu'il a cassé le verre. Ce n'est pas parce qu'il a eu la sous-moyenne. Oh, mon ex. Je viens de voir ses photos, il s'est marié. Oh oh. Tu vois qui s'est marié. Moi, je suis encore seule. Je suis fâchée. Quand j'ai vu ces photos, je me suis dit, je vais finir comme une femme aigrie, solitaire. Son mariage était beau, sa femme est belle. Il a beaucoup d'argent. Quand je l'ai quitté, je l'ai maudit qu'il n'allait pas réussir. Et le voilà qui est en train de réussir. En fait, c'est ça qui t'énerve. C'est ça qui te stresse. Ce n'est pas ton enfant qui t'énerve. Ce n'est pas parce que ton employé a fait l'erreur sur le montant, il a signé, il a fait un truc, il a fait une rature, c'est pas ça qui t'énerve, c'est parce que ça fait 5 ans que tu as déposé ton application, on ne t'a jamais répondu, tu n'as jamais eu tes papiers depuis 5 ans, tu restes comme ça, tu vois que tes amis ont construit la maison déjà, voilà le troisième immeuble que ton camarade de classe a construit, ça te stresse, ça t'énerve, on a dit qu'il y a ah, faire un Europe on est venu accompagner les gens, me voilà, 10 ans dans une entreprise, je n'ai même pas, même pas un terrain que j'ai acheté. Voilà ton vrai problème. Ce n'est pas parce que t'as go, oui, non, et pas parce qu'elle n'a pas préparé. Tu es rentré, il est 16h, elle se met à s'occuper des enfants, elle n'a pas ton temps. Ce n'est pas ça ton problème. Parce que tu es conscient, tu as pris la fille de quelqu'un chez eux, tu es avec elle depuis 8 ans. Vous tournez en rond comme ça, là, vous tournez. Vous tournez. Tu n'as rien fait. Vous devez pouvoir vous maîtriser. Identifier pourquoi vous êtes en train de vous sentir mal. Parce que ce qui va... La, la, la chose suivante, c'est que vous allez aller déverser ça sur quelqu'un d'autre. J'ai regardé une vidéo une fois. Une vidéo de motivation qui met en ligne là. Et euh, c'était une jeune fille qui se lève le matin... Elle sort de la maison et puis elle cogne un monsieur et le monsieur avait une boule noire, il lui donne bon la boule noire en fait il était fâché, il lui a crié dessus Ah hey, tu peux pas t'attendre. Il prend la boule noire, il lui donne. Elle prend la boule, elle arrive chez le, le fleuriste et je ne sais pas trop ce qui se passe un truc quelqu'un l'énerve, elle prend la boule, elle donne à une autre personne. Le fleuriste prend la boule, il donne à sa femme. La femme prend la boule, elle donne à une autre personne. c'est Comme ça de fil en aiguille la boule noire est finalement revenue à la fille et elle prend la boule et la arrive chez elle, elle dépose en bas de son lit et on voit qu'il y a plein de boules noires en fait ce sont les choses que vous avez prises sur vous, pris sur vous je suis la première de la famille toutes mes soeurs sont mariées, je ne suis pas mariée je suis aigrie. j'ai déjà 40 ans peut-être 45 ans peut-être même jamais avoir d'enfant je suis aigrie. Ce que vous dites là, hein. c'est en fait comme si c'est quelque chose qui vous attache. Ça contrôle votre réaction, ça contrôle vos pensées. Ça fait que vous rester comme ça là, vous vous détestez seulement les gens. Vous ne pouvez pas être fier du bonheur de quelqu'un et ça met des pensées noires dans votre esprit. Des ben, pensées noires, ça fait vous mal parler des gens. Eh oui, Ah, on m'a dit que elle couche avec un gars, c'est pour ça le gars là qui a payé la voiture là. pardon, la fille n'a rien fait, pardon. Le stress. Quand vous ressentez ça, prenez du temps, vous asseyez. Demandez-vous juste, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je n'ai pas pardonné Est-ce que moi, je suis fâchée avec moi Parce qu'il y a des choses que... Les gens sont venus me dire, tu es censé avoir déjà construit la maison. Tu es censé déjà avoir fait ça. Tu es censé avoir... Peut-être tu as commencé à avec un nom. Tu as dit, ne sommes pas avec lui. Tu as dit, oh, ben, je, je maîtrise. Je maîtrise la situation. Cinq ans plus tard, il t'a bombé les enfants. Il a vidé ton compte bancaire. Il partait tout ton argent. Et là, tu es devenu aigri. Analyse. Est-ce que tu es fâché avec toi-même? Est-ce que c'est le père de tes enfants? Est-ce que vous est qu'il y a beaucoup de femmes qui détestent le père de leurs enfants? Vos enfants subissent ta tête comme pour ton père. Va là-bas! le là la tête de l'enfant comme ça. là. Il t'énerve. Je peux vous parler avec tellement de force parce que j'ai traversé tout ce que je vous dis là. J'ai détesté mon père à un moment de ma vie parce qu'il pensait, ouais, tu aimes mes frères plus que moi. J'ai détesté le père de ma fille. Oh, tu aurais dû. J'ai dé... Et comme je l'ai encore dit, ça t'attache en fait ces gens. C'est les émotions qui se remplissent. Ça remplit ton, tes bras, ton cœur. Tu n'arrives pas à dire à ton enfant, je t'aime n'arrive pas à dire à quelqu'un excuse moi tu n'arrive pas à dire à quelqu'un tu avais raison vraiment tu avais raison je n'aurais pas dû faire ça je n'aurais j'aurais dû t'écouter à cela trois ans tu n'arrives pas à dire ça l'orgueil l'orgueil je pas prévu d'être aussi deep aujourd'hui c'est pas pourquoi je vais dans des profondeurs vous savez la repentance selon la Bible c'est quand je partais comme ça, j'ai l'habitude on sait que non, elle là, euh, pardon bon, on connaît que tu vas dans telle direction ce repenti ça veut dire que tu dis oh non je partais dans la mauvaise direction je me comportais mal avec ma belle famille je parlais mal de telle personne je vais arrêter je me tourne, j'arrête d'aller comme ça je me tourne je vais à l'opposé. À partir de ce moment-là. Euh, C'est comment avec le père de ta fille? C'est comment avec ton, ton ex-là? Ah, non, non, il va bien. Oh, franchement, est-ce qu'il s'est marié? Oh, sa femme est belle. Je suis allée visiter leur enfant l'autre jour. Ah bon? Alors qu'il t'a utilisé pendant 8 ans, il t'a abandonné? Non, non, non, franchement. Ils ont déjà construit, hein? D'animosité, tu n'es plus un véhicule d'amertume, tu n'es plus un vecteur, tu n'es plus un producteur d'amertume, tu ne souhaites plus mal à d'autres personnes, non. tu vas mourir en enfer, tu es faible aux fesses. <rire> J'avais envie de rire, il fallait qu'ils disent là. <rire> il y a une des femmes qui gagnent l'image des hommes, tu es faible aux fesses. Euh, L'animosité ne me nuit qu'à moi. L'amertume ne me nuit qu'à moi. Il y a cela une semaine, j'ai rencontré mon ex-mari. Waouh, waouh. Wow. Vous d'ailleurs que je poste l'autre photo ici. Les gens vont parler. Ça faisait peut-être trois jours avant ça, trois jours avant ça. J'ai rencontré quelqu'un qui, qui lui ressemblait énormément. Et là, mes pensées dans mon esprit, c'était « Oh, est-ce que tu es au Cameroun, naturellement ?»« Où que tu sois, je te souhaite du bonheur. »« Je te souhaite du bonheur. » Et ça, vraiment, ça a été ma pensée. Trois jours plus tard, j'arrive au centre pour travailler avec les enfants. Je vois quelqu'un qui lui ressemble. Il fait, mm. Je vais d'abord, je finis ce que je fais, je vais faire. Je reviens. Et là, effectivement, c'est lui. Vous savez ce qu'il me dit On s'est l'avons vu. Oh, comment tu vas On s'est fait la bise. Mouah. Il était aussi souriant. Je, je vais poster ma, notre photo. Les gens nous disent qu'on est comme frères et soeur. On a notre sourire comme ça. Et là, on se dit, oh my God, on a parlé du bon vieux temps. Comment on s'est séparés Elle là, il me dit, ouais, je sais que tu voulais tout vienne okay, faire le sport. Je suis venu faire le sport ce matin. Tu as eu un bon impact sur ma vie, tu sais ça il y a des choses que tu voulais que je fasse à l'époque. Je ne comprenais pas. Et là, je lui dis Tu sais quoi Tu étais très fort. Je me suis rendu compte de la pression que tu, as, tu avais à l'époque. Je ne sais même pas comment tu as fait à ton âge pour assumer autant de pression. Et là, il y a eu certains de ses amis qui sont arrivés. Il dit, je vous ai jamais présenté ma femme. C'est ma femme, mais <rire> je l'ai épousée. Épousé. Et on a commencé à rire. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça c'est, ça m'a pris vraiment du temps pour pardonner. Il ne m'a rien fait de mal. Vous avez sûrement écouté mon histoire sur la page, c'est encore là. Mais je me suis rendu compte que parfois, à travers notre façon d'être, on pousse des gens à nous faire mal. C'est pas que les personnes sont mauvaises. Mais c'est... Je vais prendre l'exemple. Tu rencontres peut-être un gars, il dit, oh, les gens prennent ma marchandise, ils ne payent pas. Oh, les gens prennent ma marchandise, ils ne payent pas. Tu dis, oh, ok. Tu prends la marchandise. Tu veux payer. Il dit, non, non, non, t'inquiète pas, tu peux aller, ça va. Non, t'inquiète pas, paye-moi quand tu peux. Tu pars. Le soir, tu as des problèmes. Un mois plus tard, tu as des problèmes. Problème, problème, problème, problème, problème. Deux mois plus tard, il te contacte. Tu n'as pas payé ma marchandise, pourquoi hein? Tu as fait comme tout le monde. En fait, je voulais te payer. Tu as refusé. Et c'est sûrement comme ça que tu fais avec tout le monde. Maintenant, si, tu, si toi tu changes l'attitude que tu as, tu mets ta marchandise, tu mets le prix, tu dis paye avant d'être servi, point barre. Quelqu'un a dit paye, on t'y paye, on paye. Tu vas voir que, en quelques semaines, tu vas arrêter de dire, les gens prennent ma marchandise, ne me payent pas. Parce que toi, d'abord, le vendeur, tu as changé ton attitude. J'ai compris que c'est quand tu te vends moins cher qu'on te prend sans te payer. Et en fait, aucune personne dans ma vie ne m'a fait du mal. J'ai accepté, je me suis, j'ai prédit que le sac de Louis Vuitton, 700 euros là. J'ai dit, tu as, tu as combien? Il dit, j'ai 5 euros. Il dit, ok, donne l'argent. C'est tout. C'est tout. Donc en dernier, j'ai dit, vous devez avoir... Je, dis que, je suis en train de dire comment gérer son stress. En dernier, vous devez avoir une routine. Donc à part le fait que je vois le stress de loin, que je pardonne et que je laisse les gens partir, et que j'anticipe même le stress, et que j'adresse la chose, vous devez avoir une routine. C'est-à-dire, si je me retrouve et puis... Je ne sais pas trop quoi, je me retrouve, je suis stressé Parce que le stress, c'est un train de penser. Dans la tête. Tu ne peux pas, tu crois même que quoi? Regarde, l'argent ne vient pas. Regarde, ça fait trois semaines. Oui, voilà, tu as, tu, tu as ton délai pour payer, c'est demain. Tu n'as pas l'argent, tu vas faire comment? Hein, hein, voilà, personne ne tombe pas encore. Voilà le stress. C'est que je puisse, puisque c'est dans tes pensées, que tu apprennes à reprogrammer tes pensées. Premièrement, le prince de la paix, c'est qui? C'est Jésus. Je lui demande de t'aider. Ask Jesus to help you. Deuxièmement, lis la parole. Troisièmement, il faut avoir des vidéos comme des sermons, des livres, des déclarations. Donc un train de déclaration que tu sais que quand il est stressé, soit tu as des audios sur ton téléphone que tu en restes avec, ton, avec ta propre voix. Genre, je suis courageuse, je me maîtrise, je ne mets pas le cœur. <rire> ça paraît fou, mais vous devez arriver à un niveau où vous êtes imperturbable. Écoutez-moi bien. Vous devez arriver à un niveau où vous êtes imperturbable. Vous êtes comme ça. Quelqu'un vient déverser tout le stress sur vous. Et en dernier, ce que j'ai appris, je ne prends plus le stress des gens. Ne mettez plus le cœur dans vos relations. Jesus is Lord. Récemment, j'ai un de mes petits qui vient. Ouais, grande soeur, grande soeur, grande soeur, grande soeur, grande soeur. sais que tu es ma personne, non? Grande soeur. Voilà ma femme. J'ai des enfants. Ouais, tu sais que tu es ma mère, non? Tu sais que tu es ma tata, non? Il vient une fois, je l'ai le Deux fois. Mon cœur commence à dire que je ne vais plus pomper le sang. Je vais plutôt que aller dans le sens là. Mais voilà, je commence. Il faut quoi pour t'aider Il me dit, ok, il faut d'abord... La somme totale que j'ai dépensée, il me dit d'abord que... Il faut 20% de la somme là. Donc moi seulement ça c'est bon. Je le regarde, ça dit, ok, je donne. Il revient après trois jours, grand soeur, c'est fait. Maintenant il faut encore que tu me donnes encore 25%. Il ajoute. Au-dessus de l'autre là, il dit que « Eh !» Il dit « Ouais, ouais !» Il commence à pleurer devant moi. J'ai dit que « Ouais !» Je l'aide. En trois semaines, je, retourne, je me retrouve en train de dépenser les 100% de cette somme-là, que je ne veux même pas nommer. À la fin, il revient me dit qu'il faut encore environ 25% de la, des 100% là encore dessus. J'ai dit que je l'ai regardé comme ça il dit que « Tu sais quoi ?» Pas. Parce que son stress devenait le mien. Parce que je mettais le cœur sur ça, je mettais les poumons. À un moment, vous devez changer de personnalité dans le sens où tu es monté au volant avec ta voiture, tu vois une femme là-bas sur la -bord de la route là, avec le bébé. Ouais, je n'ai pas l'argent. Ou bien tu un de des amis. Wow, ma mère vient de chuter, elle est en syncope. Quoi, quoi, quoi là-haut Il faut 100 000 pour la sauver. 100 000 elle va payer ta dette demain que tu avais un de tes fournisseurs de je sais pas 3, de papier. Il met, il te parle, il dit wow, il envoie les emojis qui pleurent. Ah, tu dis que wow, tu prends le cœur, tu mets sur ça. Les gens qui sont trop émotionnels très rarement ils, vont, ils arrivent à, à tenir leurs engagements parce qu'ils mettent le cœur. Et quand il vient te prendre avec le cœur, la grand-mère a chuté, envoie 500 000. Tu viens de te toucher tes 3 000 euros de salaire. Tu payes le loyer, ta ta ta ta, il te reste 1 000 euros. Tu envoies 500 000, tu te restes combien, mamie hmm? On ne met pas le cœur. On ne met pas le cœur. Le Camerounais me plaisait. Quand un truc sort comme ça, ils sont en studio le lendemain. On ne met pas le cœur. Je sais que ce que j'ai dit là va aider beaucoup de personnes. Souvent, je vous vois, je vous vois souvent, vous me dites que, mes coachs, tu ne peux pas savoir ce que tu fais dans ma vie. Mmh. Ah, moi, on pas le cœur. <rire> je suis arrivé à un niveau où ce que je fais là, la page c'est devenu. c'est même plus que la mission. C'est la mission de la mission rester le matin à mon frère, j'ai un grand deal qu'elle doit faire là. Il commence à paniquer que non, je ne peux pas. Après, je, je, je, je commence à faire ma routine anti-stress. Anti-stress. Je fais comme ça, je fais comme ça, je, je monte à la colline, je sors du stress. Et dit que non. C'est quand même moi. It is me. Je vous dit que la montagne qu'elle voit devant moi si si tu as un problème de 6 millions maintenant mais zéro à côté dis-toi et si j'avais un problème de 60 millions comment faire pour rassembler 60 millions tu vois pas que 6 millions va devenir petit alors que quand tu regardes et ne pas pas rester à côté de quelqu'un qui a un problème de 60 millions ou de 600 millions il va regarder tes 6 millions, là, il va dire, OUI ouais, pardon. Tu as un bon de 6 millions, va rester à côté des gens qui ont bon de 600 millions. Tu vas commencer à marcher comme ça, là. Elle va dire que non, j'ai fait environ 60 millions là-bas. Après, j'ai fait environ de, de 10 millions là-bas. Ok, va là-bas, là-bas, tu retires euh, 10 millions, tu vas me donner ça. Ok, va là-bas, donne aux fournisseurs là. Tu vas, tu vas dire que non, mais 6 millions là, mon problème de 6 millions là, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Pour penser grand, vous devez vous mettre dans le conditionnement de penser grand. Vous devez être dans l'environnement de penser grand. Et le changement est conscient. Ce n'est pas par erreur qu'on invente quelque chose. Je ne me suis pas retrouvé de faire ce direct par erreur. Les gens qui ont réussi, ce n'est pas par erreur. Ils s'est levé consciemment. Maintenant, avant, les gens venaient vous stresser à toi à travers. Vos gamins vous stressaient, vos go vous stressaient. Maintenant, je veux que vous soyez intentionnels. Il y a un autre truc que ce gars, mon, mon fournisseur ce matin m'a dit. Il me dit. Que je suis quelqu'un de très focalisé. Quand j'ai un, un, un, un business, c'est que c'est mes 100 millions qui doit faire. Je dois faire un, un truc, apporter la, la, la, la, la, la livraison de 100 millions là dans quelques jours. Tu viens devant moi, même si tu es belle, n'importe. Même si tu te mets à la nuit devant moi, je suis sur mon ordinateur. Tant que je n'ai pas fini mon, mon truc, je ne te regarde pas. Je dis, mais ton avis, vision. Et parfois, dans votre environnement, vous pouvez avoir les gens qui disent « oh tu m'as pas appelé le soir, B. »« Tu n'en as pas parlé pendant trois heures de temps, B. » Je mange ça. Je mange ça, mon frère. B. B. C'est un homme qui veut faire l'amour cinq fois par jour. Jesus. Aïe. Mmh. <rire> ah, yeah. Bon. J'ai fini. Tout ce qu'elle peut vous dire, pensez grand c'est très grand vous voulez des chocolats un peu de chocolat chocolat suisse donc c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui je suppose que vous n'avez pas de questions n'est-ce pas you do not have a question Bonne journée. Que le Seigneur vous protège.